Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, je te présente une bande dessinée. C'est Johan Lepster, le début d'un nouveau monde. Alors, de quel nouveau monde il s'agit Alors, on va voir ça. Donc, c'est un monde sans monnaie. <rire> ouais, tu me connais, hein, c'est un peu mon sujet, quoi. Donc, on voit le billet ici de 50 euros qui brûle, donc ça donne la couleur. Donc, c'est une superbe bande dessinée qui nous explique comment cette fameuse Johan Lepster a milité pour qu'on change notre monde, qu'on fasse un nouveau monde dans lequel on n'utilise plus la monnaie parce que c'est totalement stupide d'utiliser de la monnaie et que tout va mieux quand on ne l'utilise pas. Alors, joli dessin, plein de choses intéressantes. Et en fait, c'est en discutant sur Twitter avec Marc Chinal, qui est le scénariste de cette bande dessinée, que tout d'un coup ça m'a rappelé que j'avais déjà vu passer et puis je l'ai commandé et euh, la voici la voilà donc je suis très content et euh, donc l'auteur il se base un peu sur le principe qu'une monnaie bah, c'est pas terrible et qu'on ferait mieux de faire 100 et du coup euh, bah, son héroïne va nous présenter tout ça alors au début euh, bah, s'insurge, explique des choses à ses amis et puis ils veulent pas comprendre euh, ils trouvent que c'est un peu bizarre mais il y en a quand même qui sont intéressés donc ils se lancent dans l'aventure ils disent comment on fait si on veut changer le monde et, puis, et là ils se lancent dans des élections ben bah, euh, sois élu et puis comme ça c'est bon tu pourras changer le monde alors euh, bah, ils vont au marché avec des flyers c'est les élections législatives c'est fantastique et là, euh, ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai retrouvé exactement les mêmes arguments. Tous les passants qui disent, non, on veut pas, vous voulez d'un monde sans argent Non, non, moi je veux de fric. Euh, monsieur, un euh, point de vue post-monétaire, nous prenons l'abolition de la monnaie. Et quoi euh, La monnaie, euh, c'est pas top. Ah, c'est du communisme, ce que vous voulez. Ça marchera jamais. C'est une utopie. C'est... Euh... Allez, ouais. bon courage, jeune homme, mais vous ferez mieux de vous trouver du boulot. <rire> il dit mais j'ai déjà un boulot... Euh... Et c'est exactement les arguments que j'ai eu quand à l'époque je militais pour la... le revenu de base inconditionnel donc on a eu une votation en Suisse en 2016 là-dessus et puis pendant les quelques années d'avant, ben, j'allais expliquer ça en plein de conférences et puis je montrais aussi euh, on faisait des plions qu'on donnait sur les marchés, dans la rue pendant la... les trois mois de la campagne de votation donc c'était très intéressant de voir les réactions des gens et c'est vrai que j'ai aussi eu. mais trouvez-vous un boulot mais j'en ai déjà un. <rire> quel est le rapport <rire> et c'est vrai que ça touche vraiment profondément et les, les gens euh, comprennent pas comment on peut faire sans monnaie alors j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent le système des tablettes d'argile sumérien le système des bâtons de comptage et puis là bah, on va un cran plus loin sans monnaie du tout comment on fait alors là c'est un peu euh, l'économie de l'accès de dire bah on a toutes les ressources il suffit d'y accéder on dedans alors ici l'auteur et il donne c'est un peu même en discutant avec lui un peu son cheval de bataille j'ai l'impression c'est qu'il dit la monnaie forcément ça doit être rare pour avoir de la valeur donc tous les gens qui disent mais bah, il y en a beaucoup il y a des milliardaires il suffit qu'ils partagent un peu bah, ça marche pas vraiment parce qu'en fait elle perd de sa valeur si elle était plus abondante donc euh, je crois que c'est ici euh la monnaie doit être rare pour avoir de la valeur. Si tout le monde en a suffisamment, les prix augmentent jusqu'à ce que, de nouveau, certains n'en aient plus assez. Donc, c'est intéressant. Je pense que la monnaie a bien d'autres problèmes que ça. Euh, mais je trouve que ça pointe un, un point intéressant c'est euh, si c'est rare, en fait, euh, c'est qu'on se limite dans nos possibilités, déjà. On pourrait faire nettement plus. Et c'est ce que je vois dans le jeu de la monnaie. Hein. Dans le jeu de la monnaie, personnellement, je suis aussi un partisan euh, du don dans une communauté de confiance. Ça ressemble. On verra les petites subtilités, les petites différences. Mais en fait, euh, je trouve qu'on se limite et qu'on pourrait faire nettement plus joyeux et nettement plus efficace quand on donne directement aux gens et puis là on a toutes les ressources, il n'y a pas tous les gens qui sont au chômage qui perdent des ressources pour faire des conneries ou tout l'administratif ou quand il faut faire des offres, des factures, tout ça. on n'a a pas besoin et c'est vrai que ça, ça, ça fait réfléchir mais l'histoire de la rareté je trouve intéressant parce que qui crée la monnaie en fait si c'est rare, la monnaie n'est qu'un outil qui permet de faire des choix c'est comme ça que notre civilisation a matérialisé l'outil de choix c'est qu'est-ce qu'elle est la stratégie alors dans les associations où euh, j'avais de monnaie, mais beaucoup de bénévoles, bah, on essaie de faire des choses. Et puis bah, justement des fois ça pose problème parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on doit faire en premier C'est l'ordre des priorités, de la stratégie. Et on utilise tout d'un coup d'autres méthodes. On doit décider ensemble, plein de choses. et puis Ça prend beaucoup de temps. C'est parce que en fait l'outil de choix que de toute notre société utilise, on est 7 milliards, 777 millions, 777 000 humains sur cette planète. Et ben bah, c'est la monnaie. Et ceux qui créent la monnaie, bah, en fait c'est eux qui décident quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est important, et puis c'est ceux qui ont la monnaie qui décident vers quoi on doit aller, quelle est la direction. Donc ça, je trouve que c'est une réflexion intéressante qu'il faut avoir en tête. Alors, qui crée la monnaie maintenant Alors j'ai posé la question l'autre jour sur Facebook, faire un joli sondage, je vois que tout le monde n'a pas encore tout à fait compris, et euh, c'est un contrat, la monnaie. Donc maintenant, bah, tout le monde a compris que les banques commerciales, elles y sont pour quelque chose. Donc on dit, c'est les banques commerciales qui créent la monnaie. Oui, mais elles ne les créent pas tout seules. C'est des gens qui vont demander des crédits. Donc c'est un contrat entre deux parties. Et si moi, je vais demander un crédit, bah, je reçois de la monnaie directement par la banque qui me le donne direct. Mais en échange que je travaille, que je rembourse. Et c'est toute cette relation, en fait, qui crée la monnaie. Et quand cette relation, elle vient aussi d'un gouvernement qui, lui, bah, doit faire... Tourner ses frais de fonctionnement, et depuis qu'en fait le pouvoir de seigneuriage ne suffit plus et que les gouvernements ont lâché la création monétaire à d'autres, et ben en fait euh, les gouvernements vont s'endetter auprès des banques commerciales, et puis euh, ben, c'est finalement donc nos élus en guillemets, qui vont eux-mêmes, ben, un autre nom, nous endetter collectivement pour pouvoir créer de la monnaie. Donc c'est aussi des programmes politiques. Il y a c'est tout un parallèle. Mais euh, là, c'est là que, justement, dans cette conversation Twitter où euh, je me suis retrouvé avec euh, Marc Chinal, donc le scénariste de cette merveilleuse BD, euh, c'est ici, en fait, qu'ils étaient en train de se taper dessus avec un de mes potes qui, lui, est plutôt chartaliste. Donc le chartalisme, c'est aussi maintenant la théorie moderne de la monnaie, comme ça, hein, c'est un peu son nouveau, mot, son nouveau nom. Euh, c'est l'idée qu'en fait, un gouvernement euh, doit pouvoir créer la monnaie et créer il crée ce qu'il a besoin. Alors, ben, par exemple, en ces temps de crise sanitaire, on a besoin de beaucoup de places dans les hôpitaux, on a besoin de payer des gens pour ça, donc l'État créerait de la monnaie sans dette, et on paye directement les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ce qu'on a besoin pour construire des nouveaux hôpitaux. Et puis ensuite, euh, ben, euh, pour réguler la rareté, parce que justement, on y revient toujours, on a ce problème, on doit avoir une monnaie rare, parce que sinon c'est de l'hyperinflation, et puis c'est mon fameux billet du Zimbabwe de 500 millions. Voilà, ça ne vaut plus rien. Donc, il faut, au moment donné, redétruire cette monnaie. Et là, c'est l'État, dans le chartalisme, qui, par les collectes d'impôts, détruit la monnaie. Donc il faut savoir que ça a existé. Hein. Euh, notamment euh, aux États-Unis. Euh, avant les États-Unis, euh, dans la révolution américaine, ils ont créé de la monnaie. Et même dans les années d'avant, les premières colonies, la colonie de Virginie, par exemple, et Benjamin Franklin, qui avait fait des Colonial Scripts, qui c'était la monnaie de l'époque. Et pendant 50 ans, en tout cas, elle a été bien gérée, la monnaie de la colonie de Virginie, par Benjamin Franklin. Et puis ensuite, ça a commencé à dériver, parce que c'était la guerre, ils en ont créé beaucoup plus, il y a eu l'inflation, mais ça a permis de gagner la guerre, justement. Et en France, quelques années après, il y a eu la Révolution française, et puis la Révolution française a été largement financée par des assignats, qui étaient, eux, gagés sur euh, les biens de l'église qui ont été confisqués, mais comme on n'a pas le temps de les vendre, bah, on vend déjà les billets qui représentent les biens de l'église. Donc euh, Comme ça, on dit que ça a de la valeur. Mais en fait, euh, bah, là les, les comités révolutionnaires qui émettaient ce genre de billets, euh, ils se disaient ben bah, on les détruit pas. Ce qui fait qu'il y en a eu toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et puis effectivement, bah, la monnaie n'était plus rare. Donc comme cette monnaie est plus rare, bah, elle perd de sa valeur et ça vaut plus rien. Donc quand on va faire cet outil... Pour faire des choix, ben, il faut que ce soit rare parce qu'on a des ressources limitées et ça correspond à ces ressources qu'on veut utiliser en commun et qu'on aimerait pouvoir cibler sur les choses où tout le monde fait en commun. Alors maintenant, ben, c'est le banquier qui va décider, quand on fait un crédit, ben, il dit « ça, ça sera rentable pour moi, c'est son seul critère, c'est si vous êtes capable de rembourser. » Donc c'est un peu dommage parce que super projet en permaculture qui a tous les bons aspects, sauf le fait de rapporter beaucoup d'argent, quoique et ben il va être péjoré par rapport à un projet immobilier qui permettrait de gagner beaucoup d'argent en mettant des loyers. Donc on construit à tour de bras des immeubles et voilà c'est un peu notre monde maintenant. Il y a un sujet là-dedans sur les immeubles et effectivement ben, c'est la promotion immobilière, on fait des immeubles au lieu de mettre des arbres, des arbres fruitiers effectivement c'est une bonne idée à un moment donné là bah, on pourrait changer tout ça mais comme c'est pas rentable financièrement on le fait pas euh, ce que j'ai bien aimé alors dans cette bande dessinée c'est qu'ils présentent le truc ils voient que les élections bah, c'est pas franchement la bonne méthode donc il se réorientent sur une expérience directe qui ressemble beaucoup au concept d'oasis c'est que je vais dans mon enferme on l'achète Hein, donc ils ne sont pas des voleurs, ils précisent bien, ils sont propriétaires, et ils ont décidé de vivre en communauté sans utiliser de bonnet, et avec tout ce qu'il faut. Et effectivement, ils arrivent à s'organiser pour être plus ou moins en autarcie, ça ne marche pas trop mal, il a traité passablement d'aspects dans, dans cette bande dessinée, c'est assez bien foutu, il y a des bons arguments. Et puis, il euh, y en a un, surtout, que j'aime bien, qui revient, et qu'on ne cite pas très souvent dans le domaine des oasis, par exemple, en plus, c'est euh, la sécurité comment on se protège contre les méchants qui voudraient, là, dans cette bande essayer de détruire ce mode de vie sans argent, ou euh, carrément, ben, en cas d'effondrement, euh, aussi la, la série des parasites, effondrement, montrait que c'est difficile, euh, en cas d'effondrement, d'accueillir des gens dans une ferme, parce qu'ils ben, vont venir tout nous piller, euh, ils ne sont pas préparés, mais est-ce qu'on les accueille Est-ce qu'on est sympa Ou est-ce que finalement, on leur dit, ben, vous avez qu'à vous préparer à les crever euh, Et ça déclenche tout un climat de psychose, donc est-ce qu'il faut être armé ou pas Et oui, qui en dehors Donc, euh, je trouve que dans cette bande dessinée, le sujet est assez bien évoqué. Alors, euh, je laisse regarder là le petit drone ici. Il y a un rapport avec ça. Il y a, il y a des choses intéressantes. Et je pense que c'est important de le savoir parce que euh, il y a un super documentaire qui est de d'Arte euh, qui se balade de temps en temps là où euh, c'est l'histoire de l'anarchie, l'histoire de l'anarchisme, c'est toute une longue histoire, c'est deux heures de documentaire, et là on comprend bien qu'en fait, tous les gens qui ont voulu vivre de manière autonome, il y a quelques fois où ça a marché comme ça, mais c'est pas que le système ne marche pas, c'est qu'en fait ils se font détruire, coloniser, massacrer par les gens qui ne veulent pas des gens autonomes et libres. Ils veulent un état qui soit là et qui domine les autres, et ils ont envie de ce contrôle et envie de ça, et ben effectivement, un des seuls moyens qu'on a ben, pour se protéger, c'est souvent les armes. Donc il faut se rendre compte aussi aux États-Unis, ben, c'est tous des cinglés avec des armes, c'est un peu comme ça qu'on le voit depuis euh, l'Europe. Et en fait, c'est aussi la raison logique que c'est le premier contre-pouvoir à l'État, à la Constitution, qui elle-même justement garantit le fait que les gens peuvent être armés, parce qu'à un moment donné, ben, c'est un vrai contre-pouvoir. Alors c'est vrai qu'avec un pays comme ça, ça a un peu dérivé et ça devient plus dangereux qu'autre chose. Mais en Suisse, hein, ici, euh, on voit bien, euh, juste derrière moi, l'Aigle, le Munch et la Jungfrau, ici. Hein. Et ben, en Suisse, euh, on est aussi tous citoyens soldats. Moi, j'ai eu pendant une dizaine d'années mon fusil à la maison, avec les balles et tout ce qu'il faut. Euh, ça va, on n'a pas trop de problèmes, beaucoup moins de morts qu'aux états unis avec ce genre de système. Même si, des fois, il y a quand même des problèmes, surtout des suicides, en fait, plutôt. Et ça, ben, c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, euh, il faut être capable de se défendre. C'est le coup des moines Shaolin euh, dans la montagne euh, qui sont capables de, de se défendre. Et concrètement, on a un mode de vie différent et on va, pas, on va, on va y arriver. Donc c'est aussi euh, ben, l'idée de, de pourquoi est-ce qu'en Corée du Nord, euh, est-ce qu'ils ont l'arme nucléaire C'est parce qu'ils ne pourraient pas faire un état différent. S'ils n'avaient pas une arme de dissuasion, on les laisserait tranquilles. Sinon, ça devient la Libye où on t'envahit et on massacre. Ou alors la Syrie, jusqu'à ce que ben, le général iranien qui s'est fait massacrer cette année en représailles à ça, euh, qui a voulu stopper la guerre euh, en, en Syrie, euh, le général euh, qui est allé voir Poutine en Russie, puis qui lui a dit, ben, on n'a pas trop envie d'avoir pour voisin un État islamique, donc euh, ce serait sympa de nous aider à le massacrer. Et là, c'est là que les Russes sont entrés en guerre, et ça en était fini, cette histoire où euh, les États-Unis n'ont pas été très clairs en faisant des guerres par proxy. Euh, en fournissant des armes aux autres pour essayer de faire tomber un régime qu'ils n'aiment pas. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête, même en étant pacifiste, qu'à un moment donné, il y a cette notion de sécurité. Il faut pouvoir être soi-même, se protéger, se défendre. Et je trouve que c'est un peu le fondement de l'État suisse aussi. C'est l'histoire du citoyen-soldat qui est la base. Et puis à un moment donné, ben, c'est une armée défensive et pas offensive. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il ne faut pas que ça devienne une armée professionnelle non plus, parce que les professionnels, bah, qu'est-ce qu'ils ont envie C'est juste de partir en guerre, et d'expérimenter tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils testent, tandis que les autres citoyens, bah, ils n'ont pas envie. Euh, donc, il faut se méfier aussi des armées professionnelles. Donc, euh, voilà, je palabre sur tout ça, mais pour revenir à ce livre, donc, il y a la question de la sécurité qui est assez bien foutue là-dedans, et il y a une chute incroyable à la fin qui va permettre de mettre en place ce système. Je ne vais pas spoiler, alors euh, je te laisserai lire cette bande dessinée. Et mais à la fin, il se passe un truc qui fait que le monde entier adopte un mode de vie sans monnaie. Ouais, ben alors le don dans une communauté de confiance. Moi, je trouve que quand même, il y a une petite critique que j'ai déjà mentionnée à Marc Chinal, c'est que moi, ce qui m'empêche de mettre en place ce système maintenant, tout de suite, c'est l'impôt. On a un impôt sur le revenu, un impôt sur la fortune, de leur dire « bon, ben, si on n'a rien, on fait pas, ben, on n'a pas ». Mais après, euh, bah quand même, étant propriétaire d'une bâtisse de ce style, on va vous dire euh, « Ah, vous avez une fortune ». Et puis après, il y a la valeur locative. En Suisse, c'est encore une spécialité qu'on a, c'est qu'on a comme un revenu supplémentaire, même si on ne l'a pas. Parce qu'on ne loue pas. C'est comme si on louait euh, sa propriété, euh, mais on ne la loue pas. Puis ça, c'est aussi quand on y habite soi-même. Donc, euh, ouais, euh, bon. de toute façon, on finit par payer un impôt. Après, il bah, y a la TVA, forcément. Moi, si on n'utilise pas de monnaie, on n'en a pas. Mais il y a les taxes poubelles euh, ça dépend des endroits en Suisse, euh, mais sur les communes on a une taxe poubelle qui est obligatoire, euh, qu'on fasse des déchets ou pas. Alors qu'il y a déjà aussi les impôts, et puis qu'il y a aussi une taxe au sac, et puis ce genre de choses. Donc euh, bon, il y a plein de moyens comme ça, la redevance radio TV, moi je ne regarde pas la télé, mais on la reçoit quand même et puis on doit payer. Et donc en fait moi je vivrais très très bien sans monnaie, euh, on a aussi un jardin, on a une épicerie participative, on peut avoir moins cher, des choses euh, sympathiques, bien et on y travaille dedans, et en fait euh, ben, je suis embêté parce qu'il y a là aussi l'assurance maladie, euh, le truc qui ne me sert pas à grand chose quand je suis malade euh, mais en fait je, quand je suis vraiment malade il faut vraiment être très très très malade pour que ça, ça se prenne, mais en fait ben, je contribue beaucoup ce qui n'est pas forcément non plus dommage, hein, mais en fait c'est un truc qui est obligatoire donc je, je dois travailler pour payer l'assurance maladie, c'est principalement ça alors que, ben, je disais, le on pourrait créer de la monnaie directement pour les hôpitaux. Donc on peut forcément voir les choses différemment. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'impôt qui empêche ça. Et en discutant avec Marchinal, pour lui, ce n'est pas si important. Alors peut-être que le référentiel en France-Suisse n'est pas tout à fait le même. Il dit finalement, ça représente des toutes petites sommes. Bon, ben, ouais, peut-être. Mais moi, dans mon budget, ça représente quand même des grosses sommes. Et là, il euh, faut faire tout à fait autrement. Donc c'est bien, ça décolonise notre imaginaire, c'est aussi un mot, une phrase utilisée là-dedans. Et puis, euh, ben, peut-être que ça va changer, parce qu'à Zoug, depuis le mois de septembre, il est possible de payer ses impôts avec des crypto-monnaies, avec du Bitcoin ou de l'Ethereum. Monnaie qui n'est pas créée par les banques, qui a plein de problèmes, hein. alors euh, oui, euh, on gaspille d'énergie pour pas grand-chose pour sécuriser le truc, mais c'est en fait justement le fait que c'est de l'énergie qui elle-même est rare, qui fait que c'est plus rentable de tricher au bout d'un moment parce qu'on doit dépenser plus d'énergie que ce que ça en rapporte Puis comme l'énergie c'est pas gratuit voilà. <coughs> et ben voilà euh, c'est sécurisé donc c'est ça le principe du bitcoin par la preuve par le travail donc tous ces mécanismes ben, ils sont intéressants et peut-être qu'on va ouvrir l'idée qu'on puisse payer les impôts avec autre chose que des monnaies bancaires avec autre chose que des crypto monnaies peut-être des monnaies locales et gentiment ben Pourra faire quelque chose de plus vertueux, plus humain. Donc, euh, travaillez vos élus, euh, travaillez vos amis, tout ça. Et, et ce livre, euh, cette merveilleuse bande dessinée, alors je la recommande. Et ben voilà. Euh, donc tu peux la trouver. Euh, je mettrai le lien sur le site web de la BD ici pour trouver où tu peux l'acheter. Parce que oui. Ouais. Bah des fois ils ont fait une campagne de début où ils, ils les donnaient. Mais peut-être que, ben, j'ai déjà vu, peut-être que je peux te la donner. On verra. Hein. Enfin. Allez! Garde l'esprit ouvert, ce genre d'initiative, ça diffuse l'info. À bientôt, ciao